Pour nous, il ne se manifeste que dans une ombre Par l'intermédiaire d'images qui le reflètent Tout autant qu'elles le voilent Autour de Clairvaux, dans la Côte des Bars, nous sommes partis à la rencontre d'une vingtaine d'hommes et de femmes de bonne volonté. Comme Saint Bernard, ils expérimentent que Dieu nous couvre de son ombre, qu'il ne se laisse voir que comme un reflet et non directement et pleinement, qu'il reste voilé pour préserver notre liberté de croire. Pourtant, par l'incarnation de Jésus-Christ, il se donne à nous, dès maintenant. Depuis 900 ans, coule la source de Clairvaux au cœur de l'homme, comme chez ces témoins que nous avons filmés en Côte des Barres. J'insiste beaucoup pour qu'on prenne ça dans le Clairvaux très au sérieux et qu'on qu le traite pour, qu pour, pour tout ce qu'il a représenté. Vous rien en vous disant que Saint Bernard était vraiment une synthèse de beaucoup de choses. En fait, il a c'était un, un, un homme qui, qui, qui a valorisé la, la création, donc et dans la création l'humain, et aussi tout le reste autour. c'est passé. C'est C'était l'homme de l'Europe. Saint Bernard de Clairvaux, c'était l'homme de de, de, de l'attention au monde juif enfin, et, à la, et à la lecture de l'écriture, en fait, euh, voilà. tout, tout, tout, tout ça, euh, je crois que si on arrive à en démontrer l'actualité, ça peut aider des personnes à vivre. À la grange Saint-Bernard de Clairvaux, une vingtaine de laïcs cisterciens ont entendu cet appel de Dieu dans la règle de Saint-Benoît. Et les laïcs cisterciens, ce sont comme le nom l'indique, des laïcs qui se reconnaissent dans le charisme cistercien, c'est-à-dire ils pensent que même sans être moines, en vivant dans le monde, en ayant une activité professionnelle, une vie familiale, enfin la diversité des cas se présente. Euh, eh bien, ils peuvent vivre selon le charisme de Sito, c'est-à-dire en essayant de simplifier leur vie, en touchant même à une certaine forme de pauvreté. Quand on arrive à simplifier sa vie, on est beaucoup plus en harmonie avec le Christ et on connaît vraiment le bonheur. Nous t'adorons, ô Dieu, puissant dans la splendeur de ta lumière. Et dans la flamme du péché et des ardeurs de la tombeur. Envies nos cœurs de ton amour et que la paix nous réunisse. Dans une autre grange de l'abbaye de Clairvaux, se poursuit l'œuvre des moines vignerons dans le silence des voûtes du XIIIe siècle qui façonnent autant le champagne que l'esprit des hommes. Le, le, le silence oui, fait que, quelquefois, on a l'impression qu'il y, qu y a une vie derrière nous, oui. en son présence. Oui. Par le travail de la terre, l'homme passe de l'humus l'humilité, dans une juste connaissance de lui-même et de la création. Le champ, tout seul, il ne se fera pas. L'homme a un, un, un, vraiment un, un coup de main à porter, un savoir à porter, un coup de patte important. Et en restant détaché, l'homme il apporte, mais il ne fait rien finalement. Il ne fait, fait que de mettre des choses ensemble. Malgré les difficultés de la vie qui ont mené Marie-Christine à perdre son emploi, elle témoigne du bonheur des échanges fraternels, quelles que soient nos différences. Eh ben, moi je viens euh, depuis longtemps euh, au Secours catholique maintenant, parce que j'ai été licenciée de Coval. Donc j'ai travaillé euh, 15 ans dans une usine où on faisait des meubles des canapés, j'étais polyvalente, donc j'allais à droite, à gauche, je faisais beaucoup de choses. Bon, J'aimais beaucoup le contact aussi humain, parce qu'on rencontre toute personne de toute origine, aussi bien portugaise, française, musulmans. Cet échange avec les différentes cultures très présentes dans la côte des bars, permet la rencontre des autres qui restent à l'image et à la ressemblance de Dieu. Kader, le propriétaire des forges de Clairvaux, est un soufi, une forme de mysticisme tolérant musulman, évoque le lien entre culture et le sens de la vie. De mon projet et aussi de l'autre côté, c'est mon projet personnel euh, de, artistique de faire euh, euh, revivre le fer de, de Forge Saint-Bernard. On voit quelqu'un qui est enchaîné avec des chaînes et qui est... et si on le voit avec l'autre œil, donc ce qu'on parle aujourd'hui, peut-être l'œil. C'est l'éloignement de la personne, de son, de, de, vraiment de ce qu'il ce qu ressent à l'intérieur envers son Dieu et envers sa religion, qu'il a perdu confiance en lui-même et en système, et qu'il s'est mis lui-même dans cette situation, et qu'il se trouve emprisonné par ses idées. Et donc, il tourne dans une cercle vicieuse, il se lève le matin, il fait du n'importe quoi, il se couche le soir, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas pourquoi il est là, dans un monde créé par Dieu pour l'homme, qu'il cherche à le contempler dans la beauté, ou à le maîtriser par la technique et la science, comment l'homme part-il à la rencontre de lui-même pour trouver le bonheur Le père Bernard Basselin témoigne que la rencontre est possible. À travers l'écoute de ceux qui viennent lui ouvrir leur cœur, il évoque le chemin envers ses frères. Je crois que la foi, ça passe par l'humain. Si, si Dieu s'est incarné en, en Jésus, s'il a pris chair de notre chair, s'il est venu vivre parmi nous, c'est peut-être un des, un des chemins privilégiés pour aller vers lui. Je crois que le, déconner sur le chemin de ce qui est humain, de ce qui est la rencontre de l'autre, puisqu'il l'accueil, l'écoute de l'autre. Je crois que nous le chemin de Dieu. De retour du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, Jacques Pacot a voulu mettre sa passion de constructeur d'avions au service de la rencontre des hommes et des femmes paraplégiques. Son objectif, s'envoler dans l'avion qu'ils construisent ensemble de l'avion c'est un, un prétexte, bon, c'est un prétexte utile évidemment, parce que ça, ça leur donne aussi, ça leur fait une envie, un, une envie de voler, hein, envie d'être libre, donc, dont le, le titre qui s'appelle « Libre comme l'air ». Mais il y a aussi euh, un échange humain quoi, entre nous, donc euh, moi je leur apporte quelque chose, mais euh, en échange, ils m'en donnent euh, dix fois plus, quoi, ça n'a plus rien à voir, mais euh, voilà, c'est ce que j'ai besoin de, dans ma vie, c'est d'échanger et de, et de profiter un petit peu de, de ce qu'ils peuvent aussi m'apporter et puis faire connaissance aussi avec ce, ces gens qui ont eu moins de chance que moi, qui, a, qui ont eu les prépares de la vie et qui se retrouvent grandis par, euh, par ce qu'ils font. il nous supporte et euh, aussi je vais dire que c'est grâce aussi au projet que j'ai accepté mon handicap. Et on va dire que c'est grâce à ça que je suis toujours là déjà aussi parce que Jacques fait pour qu'on reste toujours avec lui. Et en fait c'est notre pilier on va dire, c'est grâce à lui qu'on est là. Et euh, maintenant, moi, mon handicap, c'est plutôt ma force. Moi, après, le regard des gens, quand je vais dans les magasins, les gens, ils me regardent. Bah, au début, j'étais gênée quand j'étais euh, au tout début en fauteuil. Mais après, euh, bah, maintenant, les gens, ils me regardent, bah, je leur fais un sourire. C'est plutôt eux qui sont, sont gênés que moi. Je leur fais un sourire, après, je m'en vais. Avec ces témoins d'hier et d'aujourd'hui, beauté et espérance sont comme un reflet de Dieu hier comme demain c'est la chaîne de la vie qui relie toutes les générations dans une spirale dynamique elle nous entraîne vers celui qui nous appelle par grâce à s'unir à lui a nous de répondre oui, librement. Les sœurs de la fraternité Saint-Bernard à l'abbaye de Clairvaux accueillent les familles de prisonniers. Elles témoignent de leur foi en un Dieu qui nous aime, qui que nous soyons. Ben, le mystère Pascal, c'est surtout notre spiritualité, c'est ce là où on puise notre force, mais on a aussi... Le... Enfin, à, à manifester euh, la tendresse et la miséricorde de Dieu révélée en Jésus-Christ. Et, et c'est ça qui, enfin, moi je peux dire, c'est ça qui me fait euh, tenir dans cette, euh, cette mission-là. Parce que c'est ce qu'on essaye de faire. Euh, notre présence ici parmi les familles, c'est quand même pour leur montrer cette... Euh, tendresse de Dieu et qu'elles sont, qu sont capables d'être aimées. Quoi. Dieu reste au-delà des mots, comme dans un voile silencieux. Les témoins de ce petit film marchent dignement dans la vie, malgré les difficultés. À travers ceux qui cheminent en côte des bars, il y a 900 ans comme en 2015, Dieu reste caché autant que manifesté dans l'ombre, les reflets et les voiles.